Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui on va voir euh, passer une commande comme acte de parole, l'association de communication chez le poissonnier. Le thème c'est faire des courses. Alors avec vous Monsieur Joseph Delet, de la chaîne Je TV si vous êtes nouvelle ou nouveau, vous pouvez vous abonner s'il vous plaît. Alors euh, si vous aimez bien sûr ces vidéos, vous pouvez cliquer sur like, ajouter des commentaires ou avoir de nouveautés Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche. Passez une commande chez le poissonnier. On a ici deux personnages, Madame Vignon et le poissonnier. Écoutez bien sûr le dialogue entre ces deux. Madame Vignon, je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Le poissonnier, oui madame, pour combien de personnes Madame Vignon, pour ces personnes. Pour quel jour Samedi ou fin d'après-midi, c'est pour le dîner. C'est à quel nom Vignon, V-I-G-N-O-N, -N. Vignon. Et qu'est-ce que vous préférez Un plateau classique, c'est-à-dire à 20 euros, ou un plateau mélangé à 30 euros Quelle est la différence hein dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des logistines, des crappes, des crevettes. Un plateau classique me semble très bien. Alors, pour passer une commande, il suffit tout simplement de d'apprendre ces manières de dire. Par exemple, on dit « je voudrais commander ». D'accord je voudrais commander. Est-ce que je peux commander L'autre, voilà. ça veut dire le poissonnier ou un vendeur, qu'est-ce qu'il dit C'est à quel nom Je réponds, on dit au nom de. Pour euh, quel jour Quelle heure Pour combien de personnes Et je réponds, bien sûr, à ces questions. Ça, c'est ce qu'on appelle passer une commande. Grammaire, utilisation de la préposition pour. Pour faire la différence, on dit c'est pour qui est-ce que c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour Michel, pour quand, pour quel jour, pour la semaine prochaine, pour jeudi, pour combien de personnes, pour ces personnes, pour combien de temps, pour quatre jours, par exemple. C'est pour quoi faire, c'est pour jouer, vous êtes pour ce projet, non je suis contre. Alors ici il y a plusieurs utilisations de pour pour, c'est pour qui C'est pour une personne, par exemple, pour moi, pour Michel, pour n'importe qui. Pour quand Pour quel jour Pour la semaine prochaine, pour aujourd'hui, pour mercredi, pour euh, vendredi. Pour combien de personnes Par exemple, pour ces personnes. Non, je cherche, c'est la quantité. Pour combien de temps pour quatre jours, pour cinq jours, pour trois jours. C'est pour quoi faire? C'est pour jouer. Vous êtes pour ce projet? Non. Ici, je demande l'opinion. Est-ce que vous êtes pour ce projet? Non, je suis contre ce projet. Alors, vocabulaire. Il y a du poisson, des coquillages, des crustacés. Par exemple ici des poissons, des dit la sole, la truite, le saumon, le thon, la sardine, un filet de saumon, etc. Des coquillages, on des les huites, les moules. des crustacés, on dit les crevettes, les langoustines, les langoustines, le crabe, le homard, un plateau de fruits, de mer, préparer le poisson, c'est-à-dire le vider, enlever les arêtes, et parfois couper la tête. Voilà. Alors, on vient de faire un cours de communication de français destiné pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau de français un petit peu passable et qui aimerait bien euh, améliorer leur façon de communiquer. Alors, si vous aimez la vidéo, vous mettez like. D'accord N'oubliez pas... Euh, de cliquer sur la cloche hein, pour avoir de nouveautés. Si vous êtes nouveau ou level, vous pouvez Vous pouvez vous abonner. Alors c'est avec vous, monsieur, c'est de la chaîne Jeux TV. A la prochaine.